Benjamin, alors comment euh, comment tu as trouvé cette conférence euh, auprès de ces jeunes journalistes Ça rappelle des bons souvenirs. Bah, de très bons souvenirs. Déjà j'étais content de te retrouver. Ça fait un petit moment qu'on ne s'était pas croisé. Et puis euh, j'ai trouvé que c'était bien organisé. Les deux équipes étaient bien sur leurs fondamentaux avec un 4-4-2 d'un côté, un 4-3-3 de l'autre, mais globalement. Tous les aspects importants du métier ont été abordés. On a parlé des bons côtés, on a parlé des mauvais côtés. Maintenant, c'est à eux de jouer. Et on les retrouvera peut-être dans 10 ans à notre place. Qui sait J'espère qu'ils seront motivés. Bah, S'ils ne sont pas là, ils ne le seront jamais. Merci Benjamin. Merci à toi.